Salut et bienvenue dans ce petit tuto question réponses consacré à Inkscape. On va voir comment donner plus de réalisme à, à une illustration vectorielle en utilisant les outils ici de filet de dégradé et puis également les flous et puis vraiment des, des toutes petites choses et puis on verra comment manipuler tout ça. Donc là c'est une illustration qui m'a été envoyée et la photo de départ est ici voilà donc la photo de départ est là on voit qu'elle est plus réaliste là on va retravailler surtout les, les dégradés avec le, le filet de dégradé donc j'ai un petit peu travaillé l'illustration et voilà ce que j'obtiens on commence à avoir des, ici notamment des petits effets beaucoup plus réalistes alors c'est très, très, très simple hein. je, je vous montre dans le mode d'affichage euh, sans filtre donc là il y a je vais sélectionner l'outil éditer les nœuds, donc quand je clique, on voit ici que j'ai un filet de dégradé Voilà. Euh, là j'ai utilisé une forme très simple, donc c'est euh, avec un fond blanc sur lequel j'ai app appliqué un petit flou, ce qui permet d'avoir en mode d'affichage normal comme s'il y avait euh, une lumière euh, ici et puis, j'ai également bon, retravaillé euh, les hublots. Pour les hublots, j'ai utilisé euh, les clones, ce qui m'évite de faire plusieurs fois les mêmes choses. Et j'ai également utilisé euh, la fonction découpe. Bon, euh, voilà. On va tout de suite aller donc sur le document de départ qui est ici. On va faire quelques petites critiques euh, constructives. Voilà, je vais mettre ça... Bah, déjà, je vais peut-être commencer par, par les hublots. On voit qu'il est les hublots, alors je vais prendre un hublot, je vais prendre celui-là par exemple, alors pour sélectionner moi j'aime bien utiliser l'outil d'IT les nœuds là parce que je sais que c'est qu'un seul objet ou alors l'outil flèche noire, allez hop, flèche noire je peux le prendre j'aime bien couper, comme ça je suis sûr de le sortir du groupe et le coller ici là où je veux ctrl V, voilà alors on voit que le, la construction ici de de, de cet objet est, est, est pas terrible parce que c'est cassé, il, y a les, il, y a les, il manque les poignées ici de, de chaque côté alors pour faire apparaître ici les, les petites poignées, j'appuie sur shift, je me mets sur le nœud et je peux cliquer glisser comme ça je fais apparaître la, la poignée. Je peux faire la même chose partout, après je peux m'amuser à tout sélectionner et cliquer là dessus pour rendre les nœuds doux ou alors le raccourci c'est shift s, alors s comme smooth en anglais, ce qui a tendance à, à adoucir un petit peu les, les traits. Donc là le mieux, euh, au lieu de garder cet objet, on va tout simplement prendre l'outil créer des rectangles et des carrés. Donc je clique dessus, je vais créer un carré, voilà, comme ceci. Je vais le placer correctement. Et après je vais utiliser ici le, le petit cercle, je vais cliquer, cliquer, pardon, glisser, en appuyant sur CTRL. Voilà, pour obtenir très très facilement comme ça, pratiquement euh, le hublot, quoi. Il, est, il est fait très très facilement. Euh, la forme est bien arrondie. Là on voit que je suis à 50%, je fais un clic droit, je passe à 100%. Je vais mettre ça un petit peu sur le côté. On va tout de suite récupérer la, la couleur de contour, on voit que c'est du gris. Donc pour récupérer la couleur de contour, on va cliquer sur l'outil pipette. Hop. J'appuie sur Shift et je vais taper ici sur la couleur grise. Donc j'appuie sur Shift et je clique au bon endroit et vous voyez la couleur de mon contour a changé. Euh, là je vais utiliser tout simplement un dégradé. Je vais donc sélectionner, euh, d'abord je récupère la couleur de fond. Alors pour avoir la couleur de fond, outil pipette, ou F7, je vais taper euh, ici, à ce niveau là. Voilà. Je vais maintenant sélectionner l'outil créer, éditer des dégradés. Donc je clique dessus, je me mets à peu près donc à ce niveau là, je vais mettre un repère pour que ce soit plus facile. Voilà. Je me mets ici, je clique, je glisse, et je vais jusqu'en bas à peu près. Hop. Voilà, ici, de là à en bas. Donc pour rester bien à la verticale, j'appuie sur CTRL. Je vais faire apparaître ça, voilà, ce qui permet de voir les différentes touches que j'utilise. Donc voilà, j'appuie sur CTRL. On voit en bas que j'ai la touche CTRL qui est appuyée. Euh, je vais mettre des petits taquets de couleurs. Donc là, on a bien la couleur grise ici. Je vais monter ça un tout petit peu. Je mets un taquet de couleur. donc je double clic On voit qu'il y a un petit losange qui est bleu. Donc ça veut dire que la couleur là est sélectionnée. Si je bascule vers l'outil pipette, je peux venir attraper la couleur qui est ici. Et à ce moment-là, vous voyez, hop, j'ai la couleur qui est appliquée à ce petit losange. Je retourne vers l'outil créer, éditer des dégradés. Alors, on a le raccourci qui est écrit là, c'est CTRL F1, mais il y a un autre raccourci, c un autre raccourci pardon, c'est G. Donc si j'appuie sur G, par exemple si je suis sur l'outil éditer les nœuds, j'appuie sur G, vous voyez, je bascule sur l'outil créer des, des dégradés. Donc je vais mettre une autre couleur à ce niveau-là. Je bascule vers la pipette, c'est-à-dire que je vais appuyer sur F7. Hop. Je retourne vers l'outil dégradé, j'appuie sur G. Je vais ici créer un premier taquet de couleur, un deuxième, un troisième, un quatrième. Donc avec F7, je vais pouvoir récupérer la couleur ici. Avec l'outil pipette sélectionné, je peux me mettre, vous voyez, sur le petit losange, récupérer la couleur là la couleur ici, et je reviens de prendre une couleur ici. Donc ce qui permet d'avoir un visuel à peu près identique, à peu près, mais c'est surtout pour euh, visuellement de loin, ça fonctionne très très bien de loin. Bon, on peut toujours améliorer, mais ça peut être satisfaisant. Donc là je vais remonter un tout petit peu ça, pour avoir une forme un petit peu plus sèche ici. Voilà. Euh, je vais faire apparaître la fenêtre fond et contour en cliquant là-dessus. Je vais ici dans fond et je vais choisir plutôt ceci, de façon à voir le contour qui vient devant mon fond. Euh, je vais créer un, un deuxième objet en dupliquant celui-là, donc CTRL-D, où on peut cliquer là-dessus, là, ou aller dans Édition dupliquer. Tac. Là, je veux supprimer donc, le fond et le contour. Avec l'outil Pipette, je vais choisir une couleur plus blanche. Donc j'appuie sur Shift et sur la couleur blanche, là. Et je vais augmenter l'épaisseur du contour à, par exemple, 0,6. Ou plutôt 0,8. Voilà. Allez, carrément 1. <rire> voilà. Et je vais placer cet objet, donc celui-là, là, derrière. Donc pour cela, rien de plus simple, je clique là-dessus. Encore une fois, peut-être. Uh -huh. Ah, c'est marrant. Ah oui, oui, là j'ai une transparence. C'est pour ça que ça me paraissait bizarre. Donc je reselectionne ici mon objet avec euh, mon dégradé. Et ici, j'ai pas de couleur, vous voyez. Donc avec F7, je vais mettre cette couleur-là. Voilà. C'est beaucoup mieux. Euh, donc là, j'ai mon Hublot. Je zoome pour sélectionner, vous voyez, le, le petit contour derrière. Finalement, c'était peut-être pas assez. Je vais peut-être passer à 2. Ouais, c'est mieux. Voilà. Donc je vais faire euh, un.. Une sélection donc je sélectionne <rire> mon hublot en appuyant sur shift je sélectionne le contour derrière on vérifie en bas qu'on a bien deux objets sélectionnés et je vais grouper tout ça ctrl G ou je peux cliquer là dessus ou objet groupé voilà donc là j'ai mon hublot qui est fait donc ça c'est parfait euh, je vais le mettre en haut et je vais m'en servir de clone de celui-là en cliquant là dessus hop donc ce qui me permet d'avoir un objet ici que je peux venir en fait placer à peu près ici, il me semble que c'était là, voilà. Euh, également cet objet là, cette image, je vais la mettre sur un calque propre en faisant apparaître la fenêtre des calques. Donc je vais couper cette image, créer un calque que je vais appeler modèle et sur lequel je vais venir coller, édition, coller sur place, voilà, et je vais mettre ça à l'arrière-plan, et je vais verrouiller comme d'habitude, voilà. Donc ce hublot, euh, je vais le placer un petit peu comme ça, un petit peu à l'arrache, c'est pas très grave, donc là on a bien un clone, je le duplique, alors pour dupliquer, CTRL D, donc j'ai un autre clone, je le duplique encore, et je le duplique encore. On va faire apparaître la fenêtre alignée distribué on va sélectionner ce clone avec shift je sélectionne celui-là et je vais pouvoir utiliser ici euh, on va pouvoir échanger les positions automatiquement Vous voyez hop mon hublot se place correctement pareil pour celui-là tac et pareil ici maintenant ces hublots je peux les supprimer tout simplement voilà euh, ici je vais sélectionner euh, tous ces objets je vais les grouper ctrl G et j'ai envie de leur mettre une couleur en appuyant sur F7. Je vais récupérer une couleur ici. Voilà. C'est déjà un peu plus dans les bons tons. Et je vais venir, pardon, pour le contour, récupérer cette couleur grise là. En appuyant sur Shift et sur la couleur grise. Maintenant, je dézoome. Vous voyez, c'est à la bonne couleur. Euh, par contre, l'épaisseur, je me rappelle plus. Alors, l'épaisseur, il faut que j'aille la prendre ici sur mon clone. C'était... Bah, je fais un clic droit. Non, c'est fenêtre alignée distribuée donc c'est la là, là que je veux c'est 0 374 pixels copier je sélectionne tous ces objets et je colle le même contour voilà euh, donc ça c'était une petite partie également vous voyez ici pour que ça fonctionne mieux là je vais enlever le flou je vais sélectionner ces deux objets là et je vais pareil je vais réduire le contour pas besoin d'avoir un contour aussi important et récupérer pour avoir la, la même couleur. F7, j'appuie sur Shift et je récupère la même couleur ici. Ici, j'ai également un petit flou que je peux venir supprimer. Voilà. Vous voyez les objets Là, ils ont encore des des lignes un petit peu brisées. Ça, c'est dommage. Euh, donc le mieux, hein, on recommence l'outil Créer des rectangles et des carrés, je me mets ici, je clique, je glisse euh, je réinitialise tout ça, hop, je mets un contour jaune, je supprime le fond je vais mettre correctement les bonnes dimensions j'appuie sur l'outil Créer des rectangles et des carrés et là je vais cliquer sur le rond en appuyant sur CTRL et sur SHIFT voilà je vais placer cet objet, je le descends un petit peu. Alors, pour descendre l'objet, on peut utiliser soit cette petite option ici, soit appuyer sur la touche « Page Down du clavier. Voilà, il est placé donc derrière l'objet. Je vais récupérer la couleur du contour. Hop Et je peux supprimer maintenant l'objet qui était devant. C'est plus joli. Là, je vais supprimer également cette petite ligne. Et on va s'attaquer donc à une autre partie, c'est la création avec l'outil « Créer et éditer des filets de dégradés ». Donc je vais sélectionner ici la couleur de fond, je vais mettre ça en blanc. Hop, voilà, on va repartir sur de bonnes bases. Je vais fermer toutes ces fenêtres, et on va se concentrer donc sur cette partie-là, donc le fond de l'avion. Donc on clique ici sur cet objet. Je vais, cliquer, donc, euh, je vais augmenter le nombre de lignes, je crois que je vais en mettre à peu près 4. Et 4 et nombre de colonnes, je vais en mettre 4 aussi, c'est un peu au pif. Ce qui me permet maintenant, lorsque je double clique sur cet objet, automatiquement, vous voyez, hop, j'ai le filet de dégradé euh, qui est créé. J'aurais peut-être dû compter, euh... bon ça ira. Euh, donc la couleur du haut, c'est celle-ci, donc je sélectionne cet objet, je sélectionne l'outil pipette, et je tape ici pour avoir la bonne couleur. Je sélectionne l'outil « Créer, éditer des fils dégradés ». Je clique sur le losange, je fais un « Copier » et je peux maintenant coller la couleur ici sur les autres losanges. Voilà, surtout ceux du haut. « Ctrl-V ». Donc je peux faire une petite zone de sélection et « Ctrl-V ». Pour la couleur du bas, je sélectionne ici un losange. « Outil pipette » c'est F7. Je clique ici pour récupérer la couleur. Donc le losange est sélectionné. « Copier ». Je sélectionne l'outil pipette. Rectangle de sélection, CTRL-V. Euh, tout ce qui est au milieu, je vais sélectionner ici euh, cette couleur-là, voilà, copier, outil filet de dégradé sélectionné, rectangle de sélection, CTRL-V. Maintenant, là, je vais mettre une couleur blanche, hop, euh, à peu près ici, je sélectionne l'outil Filet dégradé, je copie, en fait je suis bien donc sur le losange le losange pardon, c'est à dire je copie la couleur je fais une zone de sélection et ctrl V maintenant je me mets sur ce losange là petit outil pipette je prends ouais, une couleur, euh, tiens celle-ci pourquoi pas Ouais. outil pipette c'est bon, copier outil créer et éditer les filets dégradés, rectangle de sélection, ctrl V donc on a à peu près les, les bonnes couleurs. Euh, Peut-être rajouter une ligne blanche Non, non j'ai pas envie. Ça ira comme ça. <rire> on, va on va maintenant pouvoir déplacer correctement donc euh, nos points de couleur. Donc ici je clique dessus. Alors d'abord je vais déplacer celui-là à peu près ici, il me semble, par rapport au modèle. Voilà ici, tac, je déplace ça et je déplace celui-là aussi. Alors je vais bien zoomer, faut pas hésiter. Donc on clique sur les losanges. On a ici des petits triangles qui indiquent l'influence de la couleur, donc du losange jusqu'ici. Donc c'est les losanges hein, qui comportent la couleur et puis là on a des petites, des petites, euh, comme des petites flèches qui déterminent l'influence de la couleur. J'espère que je suis clair dans mes explications. Voilà. Faut pas que ça se chevauche, autrement ça fait des trucs assez, assez, assez moches. Enfin ça dépend ce qu'on qu qu souhaite. Euh, voilà, Ici. Tac. Donc c'est un travail qui peut être un petit peu long, bien sûr c'est la couleur de l'autre voilà. je déplace comme ceci on va rajouter en double cliquant ici on va rajouter un filet de couleur Tac, on déplace les nœuds comme ceci voilà c'est pas mal je dézoome ouais c'est bon donc cette partie là je vais la déplacer un petit peu vers le bas ça je vais le monter ici ça je déplace ça comme ceci je monte un petit peu ici des petits triangles Hop. On essaye d'avoir des, des belles courbes aussi pour que ce soit assez joli. Voilà, J'agrandis un petit peu la zone d'influence de la zone blanche. Je monte cette partie-là un petit peu. Hop. Voilà, c'est pas mal. Voilà, ça commence à prendre forme. Là, on va pas s'embêter plus. Ici, on va essayer de faire suivre un petit peu. Voilà. On essaie d'avoir des lignes un petit peu continues. Donc là, cette partie-là va falloir la remonter. Hop. Voilà, donc vous avez compris le principe, on n'oublie pas d'enregistrer tout ça, donc fichier enregistré sous, euh, je vais l'appeler 02, enregistrer, ça je vais descendre un petit peu ça, tac, hop, on n'oublie pas de monter tout ça, Voilà, donc là, ça commence à fonctionner pas trop mal. Alors toujours, les lignes noires un peu trop dures, on peut donc les grouper ou les combiner. Alors, Soit on les groupe en cliquant là-dessus, soit on va dans chemin combiné. Combiné, CTRL-K. Je clique ici sur cet objet, je fais un CTRL-C pour copier la couleur. Je sélectionne donc ces lignes que j'ai combinées et je fais CTRL-SHIFT-V. Ce qui correspond à édition coller le style Vous voyez ça permet de gagner un petit peu de temps donc par contre c'est remonté un petit peu trop donc on va descendre ça donc soit on clique là dessus plusieurs fois voilà, jusqu'à obtenir le bon positionnement ah, il est un petit peu au dessus des lignes c'est dommage ou alors on peut couper on sélectionne donc euh, notre objet ici, notre fond, et on fait CTRL-ALT-V, ce qui correspond à coller en place, et en principe il va se coller devant notre euh, notre fond là, qu'on a réalisé avec les filets de dégradé. Voilà, euh, donc la petite astuce pour avoir ici un éclairage un petit peu supérieur, Donc on va utiliser l'outil crayon, avec un lissage à 50%, le mode c'est créer un chemin de Bézier régulier, forme aucune, donc là, au pif, je vais créer donc une forme comme ceci, un peu lumineuse. Donc voilà, je ferme. Euh, je vais mettre une couleur blanche. On supprime le contour, on appuie sur Shift et sur la croix. Ou on peut également faire un clic droit ici et supprimer le contour. Et on va faire apparaître la fenêtre fond et contour. Et on va mettre un petit flou en cliquant là-dessus tranquillement. Et puis ça fonctionne pas mal. Donc, on voit qu'ici, il monte un petit peu trop. Une petite ligne noire, je sais pas trop à quoi elle correspond. Hop, je supprime. Voilà, également là, on peut mettre un petit éclat lumineux dans la, dans la vitre. Alors, rien de plus simple, on va sélectionner ici l'outil Créer des cercles, des ellipses et des arcs. Je clique dessus. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. Voilà. Je vais mettre un petit contour jaune pour bien, ou rouge, Voilà pour bien qu'on voie l'objet. Je vais ici dans fond et je vais mettre un dégradé euh, radial, tout simplement. Maintenant, je supprime le contour et vous voyez, hop, ça fait un petit éclat lumineux. J'agrandis un petit peu ça. Hop. Je vérifie, j'ai l'impression que... Ouais. Je repositionne, voilà, correctement. Alors, pour petite astuce pour positionner correctement euh, un dégradé radial, il suffit donc de passer ici à dégradé linéaire, on reclique sur dégradé radial et Inkscape réinitialise tout ça. Ce qui fait que le dégradé radial il va vraiment du centre vers le, le bord de l'objet et c'est beaucoup plus joli. <rire> voilà. Euh, que vous dire de plus euh, Alors oui, on va utiliser la, la fonction découpe, ça peut être pas mal pour donner les, les petits effets là de, de bosselage, les petits effets de ligne là, de métallique. Euh, pour cela, on va utiliser ici, dans les objets, on va donc sélectionner, euh, par exemple, nos hublots. On va sélectionner notre porte ici. On va sélectionner euh, notre objet, là, notre forme blanche. On va grouper tout ça, CTRL-G. Voilà. Donc là, on a ce, notre groupe avec tous nos objets. Là, ça s'appelle G90-875. On va le couper, on contrôle. X. Je sélectionne donc, voilà, mon objet de fond. Je vais grouper aussi. Donc, je peux faire un clic droit ici, et je fais grouper. Hop. Je vais tout de suite le renommer fond. Euh, fond avion. Voilà. Avion, je ne sais plus écrire. Voilà. Et je fais, je vais coller, édition, coller sur place, les, euh, mon petit groupe. Donc là j'ai mon fond avion, là j'ai mon groupe. Voilà. Ce fond avion, je vais créer un clone qui va me servir de découpe. Donc je clique dessus. Donc ça c'est euh, ça, ça. Ça me servira donc de découpe. Je vais appuyer sur Shift et sur l'objet vous voyez que j'ai créé avec les groupes. J'espère que vous arrivez à suivre. Donc clic droit et je fais définir une découpe. Voilà. Et donc là, j'ai ma découpe, que je vais d'ailleurs appeler découpe. Et tous les objets que je vais glisser ici, notamment, euh, ce que je vais utiliser, c'est un petit euh, un petit rectangle. Vous voyez, tout de suite, il est dans ma découpe, et je suis tranquille à ce niveau-là. Et ce que j'ai fait pour donner cette euh, illusion, alors je retourne ici, cette illusion, vous voyez qu'il y a euh, comme des, des plaques, bah c'est tout simplement un, un petit rectangle avec un fond noir et un dégradé radial, alors je vais bien le positionner comme ceci, je vais mettre mon dégradé, voilà, donc, je fais un dégradé, du noir vers le noir, Donc, je copie la couleur, je la colle ici, donc c'est vraiment un dégradé du noir vers le noir, mais je rajoute des petits taquets de couleurs, là, où je vais mettre un alpha à zéro, je copie la couleur, je la colle ici. Voilà. Euh, j'ai vite diminué l'opacité la, la, de la totalité de mon, de mon rectangle. Donc clic droit ici, je passe à 25. Je vais venir convertir mon rectangle en chemin. Donc pour cela, je clique sur ce petit objet là. On a maintenant les quatre nœuds de mon, de mon rectangle. Et si je me mets ici, vous voyez, j'ai une petite main qui apparaît. C'est-à-dire que je peux venir tordre un petit peu mon rectangle. Voilà, comme ceci. Je sélectionne l'outil de sélectionner transformer. Je peux venir placer, déplacer. Je vais dupliquer cet objet. CTRL D et je vais le placer comme ceci. Hop. Voilà, ça fait une petite ligne. CTRL D encore. Vous voyez les rectangles que j'ai créés sont ici. Hop, ils sont ici. Ils sont ici. Donc je duplique encore. Voilà. On peut s'amuser également à changer l'influence euh, du, euh, du dégradé. Voilà. Une dernière petite chose. Là il y a des petites lignes. Alors c'est très simple avec l'outil courbe de Bézier. Je me mets ici, je clique. Je clique, j'appuie sur entrée pour valider. Je vais zoomer et je vais aller récupérer la couleur avec l'outil pipette. Je zoome bien, j'appuie sur Shift et je récupère la couleur. Vous voyez là j'ai la bonne couleur qui s'est mise. Je dézoome. Je vois un petit peu ce que ça donne. Alors si c'est trop épais, je resélectionne ma ligne. Clic droit et je passe par exemple à 0.1. C'est beaucoup plus fin. Je resélectionne ma ligne. Je la duplique. CTRL D. Je vais venir la positionner ici. Hop. Je rebascule vers l'outil éditer les nœuds, c'est F2. Et je peux venir comme ça sélectionner le, le petit nœud là et le déplacer. Je duplique encore ma ligne. Outil éditer les nœuds. Je sélectionne tous mes nœuds. Et on a comme ça l'illusion du fuselage. Voilà. Hop, Je vais venir masquer mon modèle, voir ce que ça donne c'est peut-être un, peu euh, un peu trop foncé là. ou peut-être la... le côté lumineux est peut-être un peu trop fort si je mets à 75 c'est un peu mieux ou alors sur mon objet ici je peux venir mettre un petit dégradé radial du blanc CTRL Z voilà, quelque chose de plus doux être. Bon voilà pour ce petit tuto euh, technique, j'espère qu'il euh, aura été utile et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.